Yes! Salut guys, bon matin! Bienvenue à Freeride Québec! Aujourd'hui on est au magnifique Mont-Saint-Anne. On est l'avant-dernière euh, fin de semaine de chaise. On va en profiter un petit peu pour euh, faire du downhill pendant que la montagne est ouverte. Qu on qu'on va aller essayer euh, mon brand new Evil Insurgent euh, molette euh, au Mont-Saint-Anne. On va aller voir qu ce que ça dit. Fait que euh, c'est ça, il n'y a pas de, de plan prédéfini pour aujourd'hui. On va y aller au feeling avec une belle petite ride d'automne. Et si vous aimez le contenu d'aujourd'hui, vous pouvez donner un petit thumbs up et vous abonner. On est le premier sur la montagne. Donc on va aller se faire une petite euh, baptême. Euh, pas de stress, je ne vais pas arriver dans le derrière de personne. Comme ça, ça ne sera pas dangereux. Ça reste quand même une piste d'apprentissage, on peut dire. Et lorsqu'on roule à un certain niveau, des fois on arrive très vite dans le dos des gens. Donc ça j'aime bien la faire tôt le matin. Ou pour finir la journée, un petit peu moins de de, de gens dans les si on peut dire. Donc le bataille à droite Juste ici. Ah Ah, ah. Que le fun, cette petite boîte -là. ça va être un beau test pour voir la rapidité d'une molette' parce que je suis quand même assez rapide dedans d'habitude ça va être un très bon test à savoir c'est quoi la différence de vitesse d'une molette versus d'un 29 Mon Reconning était pour le 29 le plus rapide C'est un braque assez court J'avais quand même des temps assez respectables dans cette piste-là Puis quand j'avais essayé mon Reconning en molette, écoute, ça avait été limite catastrophique Est-ce que que j'aimais pas ça, c'était de la merde mais le bike était pas fait pour ça. Disons que la géométrie était pas calibrée pour ça. C'est l'insurgent pour vrai. C'est le bike qui a été pensé pour ça. C'est pour vrai, on pourrait être dessus. c'est non, non. Le bike est fait pour ça. je commence à être un peu plus habitué à la géométrie. Pas à 100%. Mais... En ayant déjà 2500 km de missile wrecker, je suis pas mal habitué. C'est pas le feel d'un Evo. C'est pas les bikes les plus stables, évidemment. C'est pas les bikes les plus rapides. Mais c'est tellement poppy. C'est tellement... Hop! Playful puis agréable à rider. Même le 29 était quelque chose. Donc, je suis pas en territoire inconnu sur l'insurgent. Quelques petites affaires qui vont changer comme le guidon. On a lu que. Après avoir roulé des guidons en carbone comme le one up tu veux plus rien savoir avec un en alu plus de vibrations. mais ce bike là est incroyable pour vrai c'est fou quand même avec plus de travers à l'arrière j'ai l'impression que c'est un bike plus petit Oh wow! Ce bike-là va tellement tripant en bike park Quand on pouvoir aller aux États-Unis on va aller essayer ça à Brook Mountain Highland Killington Blue Mountain Ah Thunder excusez ah. Wow Ça commence à avoir du vécu, hein? <rire> c'est quasiment pas la piste que j'ai faite en street bike il y a deux ans. Mais c'est une piste qui est tellement roulée. Alors, on est dans les nuages, au top du Mont-Saint-Anne. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner comme image. On a un des débit en avant que je vois à peine. Le Matt. Je pense qu'on va faire un petit tordu dans les nuages. Ça risque d'être intéressant. Ouh, c'est pas chaud, c'est humide! Bon! Full tordu! God, il fait fret! Mais c'est pas fret, c'est humide! Ça ici, c'est plus une trail! Ouh! Bon! Fait que les trails sont mouillés! Il se peut qu'il y ait de la chute dans la lentille, on va essayer que non. On va essayer de la suyer une fois de temps en temps. On va remettre le préféré. On va tester la molette là-dedans. Je oh, de Là, ça se passe bien. Plus je roule ce bike bike, plus je me rends compte de la différence de travel, justement. Le Reconing est à 161. Lui qui est à 168. Ça peut paraître beaucoup. Mais je commence à filer un petit peu là, le petit 160. Du reconnu avec le temps. Même avec un push. C'est un shot qui paraît progressif. Qui donne quand même le feeling d'avoir 180 de travers en arrière. Je le sentais que 160 c'était un petit peu limité Hop. pour ce que je faisais la vitesse que je le faisais wow ça c'est de la ligne je pense que les autres ont même pas compris ce que j'ai fait c'est arrivé sur le bord, c'est que voyons ce qui passe là lui ah. calenté bien vite hey, le bike est rapide pour vrai là. Ah, le feeling que ça va être plus lent à cause de la 27 en arrière hey, euh. ah. Ah. la place critique à ne pas pédaler euh, ici ouais Hey, j'adore ce bike-là wow les ne sont pas encore parfaitement slettés euh, mais ça s'en vient oh il y a de la feuille ici on va se watcher oh il y a de la feuille cette section-là, pardon, pas super la fin. Mais une des, une des sections critiques à cause des, euh, des grosses roches dans le chemin qui ne se sautent pas, qui vont carrément bloquer votre route en avant et vous faire passer au bord comme celle-ci. C'est donc important de regarder très loin en avant. dans une le bike à la bonne place pour ne pas coincer votre trou dans avant dans ces roches-là car ça aurait être un crash assuré on essaie de garder le flot dans cette section-là pas facile Ligne de merde ça! Ah, j'ai hâte de voir mes temps pour ouvrir Ah la ligne de merde encore, j'ai pire! De course Bouge oh, pas à droite. Aïe, hey, ça, c'est du dépassement. Oh my god, la molette ça passe ici Wow Bon Faut le tordu Ou Barbelé Je pense en va être barbelé So cool, il me reste à apprendre à savoir quand canter le bike, puis comment le canter. Wow, that was cool! Ok, j'adore ce bike là. J'ai, euh, je vais avoir 5 km dessus. Je commence à voir les différences. Je pense dans ma tordue, c'est que j'ai pu faire le plus. Oh! Oh, qu'elle va être glissante. On va se watcher. Oh, my God, le 27-5 en arrière. Oh! Rippe le excusez. Il en devient enchant encore, C'est cool. Oh wow, waouh c'est débile! Wow ça glisse par exemple énormément de racines dans cette piste là Oh my god, je suis en amour avec mon molette. J'avais tellement peur que ça soit moins rapide. Ben, les plages penches plus rapides. On va voir, à la fin de la journée avec ce Mais c'est ton 29 est euh, plus lent, accéléré. Une fois que tu es ta vitesse, tu regardes plus longtemps. Mais, ah, les 27 sont plus rapides à accélérer. Ils perdent leur vitesse plus vite. Mais, rien se passe pas tout le temps à très haute vitesse. Puis dans des petites sections comme ça, il plein de petits switchbacks. C'est fou comment la 27 est efficace en arrière. Puis, Évidemment, ta 29 en avant te permet de passer les obstacles Hop. de manière beaucoup plus facile qu'avec une 27. Ah. Wow! On va l'essayer une petite adorée, là. Oh je pense que je m'en d'air dans la fourche, on va se watcher. Il y a du monde qui passe à côté du pont. Oh, ça passe quand même vite, ça la roche ah. Intéressant. Maintenant dans la PC destroy! Qui rend du trait destroy! Ah! Fuck! Ah. Non, ça c'est pas un bon moyen de faire un bon temps.